mais je vais vous présenter du coup, des résultats euh, qui ne sont pas encore publiés, euh, qui ont été soumis là, et qui sont le fruit d'un travail, euh, une collaboration entre trois instituts, finalement, euh, l'UMR Bagap, avec euh, Audrey aligné et Stéphanie Aviron, euh, l'UMR EcoBio du CNRS, euh, avec Sandrine Moni et Audernou, et euh, Guillaume Frit de l'ANSES également. Alors, voilà, ça ne passe pas la diapo. Si, c'est bon. Alors juste très brièvement, en fait, moi je suis en post-doctorat à l'UMR Bagap, c'est un postdoc qui a démarré en 2020 et qui se termine en octobre 2022. C'est le projet Diversité qui est financé par la Fondation de France, et la grande question principale c'est de savoir si associer haie et agriculture biologique à différentes échelles est un levier ou non pour conserver la diversité végétale des paysages agroforestiers et gérer la flore adventice. Et euh, donc, euh, on a découpé un peu le postdoc en deux volets. Un volet sur la flore des haies, euh, qui sont des résultats qui ont déjà été publiés. Donc, finalement, je ne vais pas présenter cela, et Je vais me concentrer sur la flore des champs. Euh, alors, je, ça, je pense que vous êtes déjà plus ou moins au courant, mais c'est une petite introduction euh, qui était à la base plutôt à destination de, de, de naturalistes ou au contraire d'agriculteurs, euh, de savoir pourquoi, pourquoi il faut préserver la diversité végétale dans les champs cultivés. Alors mon premier argument c'était de dire tout d'abord que l'agriculture c'est 50% de la surface terrestre et le reste est principalement occupé par des déserts et des glaciers, donc si on ne conserve pas la diversité végétale dans les champs, euh, ben, on, on va avoir du mal à s'en sortir. Le, le deuxième argument c'était, euh, je me suis basé sur une étude suisse là, très intéressante, qui est sortie récemment, qui a montré euh, des milliers d'extinctions locales de populations végétales, donc c'était Focalisé sur 713 espèces végétales rares ou menacées, et donc des milliers d'extinctions locales qui sont produites entre les années 60 et 2016. Et dans leur article, il y a ce graphique où on voit la proportion de populations éteintes dans toute une diversité d'habitats, et on constate que ce sont les champs cultivés et les vignes qui ont les plus fortes proportions de populations éteintes, autour de 40%. Donc il y a un fort enjeu de conservation. Et euh, cette, euh, cette extinction de population s'explique notamment par euh, ce qu'on appelle un peu euh, la lecture conventionnelle, ou on peut dire chimique, euh, où le contrôle des adventices va se faire à l'aide de produits chimiques. Et ici, je vous ai mis un graphique qui représente l'utilisation d'herbicides dans le monde entre 90 et 2020. Et donc, on voit que ça n'a fait qu'augmenter au cours du temps. On atteint un plateau sur ces dix dernières années. On est autour de 3 millions de tonnes d'herbicides utilisés dans le monde par an pour gérer les adventices. Et le problème de cette stratégie, c'est que quand ça marche, tout va bien, enfin tout va bien entre guillemets, sans, sans parler des impacts environnementaux, mais en tout cas le contrôle des adventices se fait bien. Par contre, quand ça ne marche pas, euh, on, on, les agriculteurs font face à un gros problème qu'on appelle le, le pesticide treadmill. Donc euh, en fait, en gros, on, on dit aujourd'hui que les adventistes sont en train de gagner la course aux armements, enfin on voit ça un peu comme une course aux armements entre les développeurs de produits herbicides et les adventistes. Et finalement, on a une évolution de la résistance aux herbicides qui se fait très fréquemment. Ça concerne 266 espèces adventices aujourd'hui qui répondent sur 21 des 31 sites d'action. Donc, Les sites d'action, ce sont les processus physiologiques sur lesquels les herbicides vont agir pour empêcher le développement des adventices. Qu on voit qu'ils sont capables d'évoluer de plein de façons différentes pour éviter, pour survivre. Et ici, je vous ai mis une photo d'un un cas euh, très, très emblématique, on peut dire la marante de Palmer dans un champ de soja. Donc là, pour les non-botanistes qui ne connaissent pas le soja, peut-être qu'ils ne sont même pas capables de dire euh, quelle espèce est la culture et quelle espèce est l'adventisme. Et du coup, là, le problème, quand ce, quand ce cas arrive, c'est que l'agriculteur qui utilise des produits chimiques est démuni puisque son seul levier de gestion ne fait qu'accentuer le problème parce qu'en mettant des herbicides, il va tuer toutes les autres espèces adventices et finalement, il va favoriser l'amarante de Palmer. Donc un peu à l'opposé de cette stratégie chimique, on va dire, il y a la stratégie agroécologique et là, c'est un peu, un changement de paradigme complet où là, l'objectif, c'est vraiment de conserver la diversité en adventice, pour plusieurs raisons. Il y a un très bon article qui fait un peu la synthèse de, de l'intérêt de la diversité en adventice, et dans cet article, on a ce graphique qui représente la perte de rendement occasionnée par les adventices en fonction du nombre d'espèces en adventice. Donc on a une relation négative et on voit que quand on est autour de 5 espèces adventices, on a des pertes de rendement de l'ordre de 60%. Quand on est autour de 20 espèces adventices, les pertes de rendement diminuent de moitié, quasiment on est à 30%. Et avec même, ça c'est intéressant, des cas parfois, là en tout cas un cas où on a quasiment... Plus aucune perte de rendement. C'est assez, euh, assez intéressant et je vais revenir plus loin dans la présentation sur les mécanismes qui expliquent euh, cette relation. L'autre intérêt de conserver la diversité en adventice, c'est que et notamment donc ça favorise déjà de façon générale la conservation de la biodiversité, mais en particulier ça favorise les prédateurs de graines, puisque une diversité en adventice, ça va être une diversité d'habitats et de ressources pour ces auxiliaires. Et donc, il y a plusieurs études qui montrent une relation positive entre euh, contrôle biologique des adventices et euh, diversité en adventices. Maintenant qu'on a vu euh, pourquoi préserver la diversité, on va voir comment. Et alors là, il y a tout un tas de leviers euh, bien connus dans la bibliographie. À l'échelle locale, on peut euh, employer des conservation headlands, donc c'est des, des, de des bords de champs où on n'applique aucun traitement herbicide mais là ça va être une conservation très localisée, on peut euh, adopter des pratiques qui sont favorables, euh, la, rot la rotation culturelle diversifiée, le bio, la l'agriculture de conservation, et plus généralement tout ce qui est polyculture. Et à l'échelle paysagère, on sait par exemple, euh, beaucoup d'études montrent qu'il y a un effet positif des habitats semi-naturels sur la diversité en adventice, le pourcentage de bio dans le paysage, ou la diversité cultivée. Et j'en reviens donc au, au bocage, parce qu'en fait on a très peu de connaissances sur l'effet du bocage sur les adventices. Et donc nous on a pensé qu'il y avait deux processus par lesquels le bocage affecterait les adventices. Un premier processus bien étudié, c'est ce qu'on appelle le spillover, ou la dispersion de plantes depuis les haies vers les champs cultivés. Donc là ça va, ça va entraîner une augmentation de l'abondance et de la diversité, euh, particulièrement dans le bord de champ et un peu moins dans le cœur de champ. Et là, on va avoir aussi, on pense, une meilleure représentation euh, des espèces euh, qui ont des stratégies plutôt compétitives ou stress-tolérantes, je reviendrai là-dessus après, qui sont favorisées par des habitats euh, plus semi-naturels, moins perturbés par, les, perturbations, enfin, par les, les pratiques agricoles. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui est assez bien étudié. Et le deuxième, qui est beaucoup moins étudié, c'est l'effet du bocage sur euh, l'hétérogénéité environnementale, parce qu'en fait, un réseau de haies, ça va affecter les variables pédoclimatiques dans les champs cultivés, donc les variables pédoclimatiques que ce soit la lumière, la température, les bilans hydriques, etc. Et donc l'hétérogénéité environnementale, en tout cas, théoriquement, favorise la coexistence et donc la diversité végétale par plusieurs processus comme la différenciation de niches, donc des espèces végétales qui ne vont pas avoir les mêmes préférences écologiques ou par le partitionnement des ressources, donc des espèces végétales qui ont les mêmes préférences, mais qui vont être capables, lorsqu'il y a hétérogénéité, de se partager les ressources via de la plasticité phénotypique, par exemple. Et donc cette coexistence va donc augmenter la diversité végétale et on a euh, réduction de la dominance des adventices compétitives, enfin en tout cas on s'attend à ça, puisqu'il y a coexistence justement, et donc euh, diversité de niches occupées par une diversité d'espèces. Donc ça c'est très peu étudié, c'était notre objectif et on pense aussi euh, que les, la zone d'influence de ces deux processus ne va pas du tout être la même. Et en tout cas les études en agriculture conventionnelle montrent que le, le spillover, la dispersion depuis les habitats linéaires, c'est en, en majorité restreint à quelques mètres euh, dans le bord de champ, tandis que l'effet du bocage sur l'hétérogénéité environnementale va affecter potentiellement euh, presque l'ensemble du paysage. Au-delà de ça, on, a, on pensait aussi une seconde hypothèse un peu moins importante, mais quand même, on pensait que l'effet du bocage allait différer selon euh, le mode de production, avec, euh, donc bio-conventionnel, avec deux hypothèses alternatives. Euh, on a pensé que l'effet du bocage pourrait être plus fort en bio, étant donné l'absence de perturbations chimiques, qui empêchent euh, la germination et la croissance des adventices. Mais à l'inverse, euh, ce qu'on observe aussi parfois dans la bibliographie, euh, parfois l'effet d'habitation naturelle est limité en bio parce que la diversité locale est déjà très forte. Donc les méthodes pour tester euh, ces deux hypothèses. Alors, on a travaillé sur la zone atelier d'Armorique qui est située au sud de Rennes et on a fait des relevés de flore dans 74 champs cultivés en céréales divers. Et la moitié des champs étaient en conventionnel et l'autre moitié en bio et l'ensemble le, de ces parcelles était localisé le long de deux gradients paysagers indépendants, un gradient bocager et un gradient d'agriculture biologique dans le paysage. On a fait des relevés de flore euh, un peu classiques, des quadrats de 1 mètre carré, et là on est allé dans le, dans le cœur du champ, donc on n'a pas pu euh, faire des gradients de distance au OEV, malheureusement, mais on, on s'est intéressé à ce qui se passait dans le cœur du champ. On a mesuré deux variables paysagères, donc le bocage, qui là est une variable qui va varier entre 0 et 1, qui est basée sur le grain paysager pour ceux qui connaissent, et qui va traduire à la fois la densité de haies, mais aussi la complexité de l'agencement spatial du réseau de haies. Donc ça, ça a été quantifié à différents rayons autour de chaque champ cultivé. Et on a mesuré également la proportion de bio dans le paysage. Ensuite, on a décrit, euh, donc nous on s'est intéressé particulièrement à la diversité fonctionnelle des adventistes, donc la diversité des stratégies de vie. J'avais parlé tout à l'heure de compétitives, stress tolérantes. Ça, ce sont les stratégies de John Philip Grime, qui en 1977 a mis en évidence euh, trois grands axes, trois grandes stratégies de vie chez les plantes. Donc Des espèces euh, que l'on qualifie de rudérales qui vont euh, dominer dans les habitats avec des fortes perturbations et des ressources abondantes. Des espèces compétitives qui vont dominer les habitats euh, avec euh, des ressources abondantes, mais des perturbations plus faibles. Et enfin, à l'autre bout, des stress tolérantes qui vont euh, qu'on va retrouver dans les habitats avec euh, peu de ressources et peu de perturbations. Donc ça, c'est trois cas euh, extrêmes, mais en fait, au sein du triangle, il y a toute une diversité de stratégies de vie. Et les adventices sont plutôt des rudérales si on les compare à, à l'ensemble des végétaux terrestres. Mais euh, lorsqu'on zoome sur les adventices, on a quand même effectivement, euh, on retrouve ces ces gradients de stratégie de vie. Donc, par la suite, il y a Marc Westoby en 1998 qui a proposé d'utiliser trois traits euh, pour euh, décrire ces stratégies de vie. Donc, la surface foliaire spécifique, qui est le ratio entre la surface et la masse des feuilles, et qui, qui est lié à la disponibilité en ressources. Donc, des plantes qui ont une forte surface foliaire spécifique vont être des plantes à croissance rapide, qui, qui misent plus sur la production que sur la qualité, et qui sont moins capables de conserver euh, les ressources dans le temps. Et la hauteur des plantes et la masse des graines, ce sont deux traits plus liés aux, aux perturbations. Donc les plantes de grande taille vont être compétitives euh, pour la lumière notamment, mais moins tolérantes euh, aux perturbations, comme euh, la fauche par exemple. Et concernant la masse des graines, il y a un fameux compromis entre produire peu de graines mais avec des, des bonnes réserves énergétiques, donc euh, survivre dans des habitats avec des ressources plus faibles ou produire énormément de graines, mais de moindre coût, et donc tolérer une forte mortalité causée par les perturbations. Et ensuite, en 2020, il y a une review là, très complète qui explique qu'avec l'intensification agricole, on a sélectionné des adventices le long de l'axe rudéral compétitif. Et donc ça c'est un problème, puisque ce sont ces espèces-là qui vont entraîner les plus fortes pertes de rendement. Et un des objectifs, finalement, de la gestion agroécologique des adventices, c'est d'élargir le spectre et donc de favoriser une diversité de stratégies de vie. Donc, en d'autres termes, euh, augmenter la variance de, de tous les, de ces trois traits. Et en particulier, ça va être particulièrement intéressant si on favorise des espèces adventices le long de l'axe rudéral stress tolérante qui sont moins compétitives, qui vont, en particulier les stress tolérantes, qui entraîneront moins de pertes de rendement. Donc, je passe au résultat. Alors, euh, simplement pour décrire le graphique, je pense que vous êtes tous déjà bien habitués à ce genre de graphique, mais au cas où euh, chaque point ici et son écart-type représentent euh, l'effet des variables environnementales retenues par nos modèles statistiques. Et donc, euh, plus on tend vers la gauche, plus on va avoir un fort effet négatif, et inversement, plus on tend vers la droite, plus on va avoir un fort effet positif. Et donc là, les variables ont été euh, standardisées, enfin les paramètres sont standardisés, on peut comparer la force des effets de chaque variable. Et donc là, on a la, la force des effets de chaque variable sur l'abondance en adventice. Et ce qu'on voit, c'est que le bocage n'a absolument pas d'effet sur l'abondance en adventice. Donc ça, c'est un résultat rassurant pour les agriculteurs. Et par contre, on a un effet positif du bio. Ça, c'est bien connu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. En revanche, donc, le bocage n'augmente pas l'abondance en adventice, mais il augmente la diversité. Ici, on a la variance de la surface foliaire spécifique. Le bocage a un effet positif de même sur la hauteur des plantes et de même sur la masse des graines donc un effet assez net du bocage et en fait ce qui était intéressant et un peu surprenant dans notre étude c'est que le bocage avait même plus d'effet que le bio à l'échelle locale qui finalement n'a un effet positif que sur la variance de la masse des graines ça c'était un résultat très intéressant et euh, là du coup on, on remplit bien notre objectif enfin on va dans le sens de notre objectif d'élargir euh, le spectre et de favoriser une diversité de stratégies de vie chez les adventices. Donc, on a voulu aller plus loin encore, essayer de, de, de déterminer si ces effets positifs du bocage sont dus à de la dispersion depuis les haies ou à une hétérogénéité environnementale accrue dans un paysage bocagé. Donc, là, a priori, d'après déjà ces premiers résultats, le bocage n'augmente pas l'abondance mais augmente la diversité. Ça laisse supposer qu'on est plutôt sur des processus liés à de la coexistence euh, euh, permise par les hétérogénéité environnementale, euh, tandis que la dispersion attend, euh, va aussi augmenter l'abondance en adventice. Donc là, on a, on a essayé de mesurer ça euh, de façon un peu indirecte indirect, via nos relevés de fleurs. Donc on a quantifié un proxy de la dispersion depuis les haies vers le cœur de champ, qui est la fidélité aux habitats non cultivés. C'est euh, simplement une, euh, un peu l'équivalent d'une statistique de qui 2 de euh, qui a été quantifié là sur un jeu de données indépendant à l'échelle nationale sur des centaines de parcelles. C'est un jeu de données qui a été fourni par Guillaume Fried. Et, euh, donc, simplement, on va attribuer un score à chaque espèce. Donc, si ça tend vers moins 1, on est sur des espèces qui sont donc peu fidèles aux habitats non cultivés, donc qui sont ce qu'on appelle des résidentes qui vivent vraiment dans les champs cultivés et euh, qui tolèrent bien les perturbations et qui sont bien établies dans la banque de graines du sol. Et si on tend vers plus 1, on est sur des espèces que l'on qualifie de transitoires, donc qui promiennent le plus vraisemblablement d'habitats non cultivés, qui sont incapables de s'établir de façon pérenne dans les champs cultivés euh, en l'absence d'habitats euh, non perturbés. Et donc ensuite, on peut calculer une moyenne de, de la communauté qu'on va pondérer par l'abondance relative de chaque espèce. Et donc si cette moyenne euh, augmente et tend vers plus 1, ça indique euh, qu'il y a des espèces transitoires qui, qui, qui viennent dans les champs et donc il y a de la dispersion depuis les pour l'hétérogénéité environnementale on s'est intéressé on a on appris euh, les valeurs d'Hellenberg qui a finalement très bien décrit euh, les préférences écologiques des plantes pour euh, la température l'humidité du sol euh, la lumière et les nutriments donc là cette fois-ci, on calcule une variance de la communauté pour savoir à quel point on a des préférences écologiques variées dans la communauté. Et Finalement, si cette variance augmente, ça traduirait une augmentation de l'hétérogénéité environnementale. Donc, le premier résultat concernant la dispersion, Donc ici vous avez la moyenne de la fidélité aux habitats non cultivés. Donc si ça tend vers la gauche, on est sur des, sur des communautés végétales résidentes. Si ça tend vers la droite, sur des transitoires. Ce qu'on voit... Euh, c'est que le bocage euh, n'augmente pas du tout euh, on, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait euh, une plus forte proportion d'espèces euh, euh, fidèles aux, aux non cultivés mais ce n'est pas le cas donc ça suggère que la dispersion est en tout cas en cœur de champ elle est anecdotique voire inexistante et on voit un effet positif du bio euh, à l'échelle locale et, et à, presque à l'échelle paysagère euh, qui là suggère qu'en fait en bio il y, y a bien des espèces qui proviennent euh, d'habitats non cultivés, mais c'est sans doute plutôt des espèces qui proviennent de prairies ou de bandes de bordures herbacées, des espèces comme le trèfle, la houle, le dactyle, ce genre de choses. Donc ce résultat il est cohérent avec ce qu'on connaît déjà dans la bibliographie, en tout cas en agriculture conventionnelle, puisque la majorité des études sont restreintes à l'agriculture conventionnelle. Mais ce qu'on observe généralement c'est que la dispersion depuis les linéaires, elle est euh, elle est vraiment restreinte au bord de champ, généralement moins de 5 mètres. En revanche, nos résultats suggèrent que l'hétérogénéité environnementale c'est bien un facteur clé de la diversité végétale dans les paysages bocagés. Ici on a la variance de la température, donc on voit que le bocage a un effet positif. C'est le cas aussi pour l'humidité du sol et pour la lumière. Il n'y avait pas tellement d'effet en ce qui concerne les nutriments. Et donc euh, voilà, on a bien euh, une augmentation des, de la variance euh, des valeurs d'Hellenberg, ce qui laisse supposer qu'on a une augmentation de l'hétérogénéité dans euh, les paysages les plus, euh, les bocages les, plus, les mieux préservés. Et euh, concernant cette question sur euh, si oui ou non l'effet du bocage est indépendant du, enfin, est indépendant du mode de conduite, alors nous on s'attendait à ce qu'il y ait des interactions significatives entre euh, la lecture biologique et le bocage, euh, soit un effet plus fort en bio, soit un effet limité. Finalement, ce n'était pas le cas, il n'y a aucune interaction, interaction qui ressortait dans nos modèles. Et ça, on l'explique, euh, je me suis basé sur une méta-analyse qui est très intéressante, euh, qui a étudié cette question. Et donc, il y a un graphique où on a représenté la diversité. De, là, c'était tout un, toute une diversité de taxons, des plantes, euh, des oiseaux, des invertébrés. Et en fonction, donc, Cette diversité en fonction de l'hétérogénéité, donc chaque petite droite bleue, c'est le résultat d'une étude, c'est la relation entre diversité et hétérogénéité pour chaque étude. Et les auteurs ont regroupé en trois catégories d'écosystèmes, donc fortement modifiés et fortement perturbés, euh, strictement naturels et semi-naturels. Ce qu'on voit, c'est que la majorité, de, enfin les relations vraiment positives, euh, s'observent dans les, dans les écosystèmes les plus modifiés. Donc là, en fait... Il va y avoir un intérêt à apporter de l'hétérogénéité, ça va vraiment permettre d'augmenter la diversité. En revanche, quand on est dans des paysages naturels, il va y avoir peu d'effets d'augmenter de, l'hétérogénéité, voire même il peut y avoir des effets négatifs. Euh, si on, typiquement dans des habitats semi-naturels où on va dégrader un peu un habitat naturel, on est dans une dynamique d'expansion humaine, là, il va y avoir des effets négatifs. Donc, nous, finalement, en fait, qu'on soit en bio ou en conventionnel, on est dans des champs cultivés qui sont des habitats très perturbés. Finalement, c'est assez logique, d'après les résultats de cette méta-analyse, d'observer euh, des effets du bocage aussi bien en conventionnel qu'en bio. Et donc, euh, euh, concrètement, euh, l'effet de l'aide sur le microclimat et sur l'hétérogénéité, euh, simplement pour donner des ordres de grandeur, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas... Y a pas du mal à trouver des connaissances là-dessus. Je me suis basé sur cet article de Forman et Baudry euh, en 1984. Euh, mais voilà, une aide, par exemple, une aide de 10 mètres de haut, selon la direction du vent et de la lumière, ça peut avoir un impact euh, sur tout un tas de variables climatiques dans le champ et à de très grandes distances 100 mètres pour la lumière, c'est des ordres de grandeur très, très grosso modo, 120 mètres pour la température et l'humidité du sol, 160 mètres pour les de transpiration et 280 pour la vitesse du vent. Donc il y a ces effets, qui en plus, l'intensité de ces effets va varier selon la distance à la haie, selon sa structure en termes de dimension, de perméabilité, selon son orientation, et finalement aussi selon la configuration de l'ensemble du réseau de haie. Et donc tout, toute la variation de l'intensité de ces effets va entraîner une hétérogénéité environnementale plus forte dans un paysage bocagé. Donc, euh, pour, euh, pour résumer un peu le, comment ça marche euh, d'un point de vue mécaniste, donc on est dans un environnement homogène. On a de faibles variations de température, d'humidité et de lumière. Eh bien, en fait, on va sélectionner des espèces qui sont similaires euh, d'un point de vue fonctionnel, donc qui vont puiser les mêmes ressources au même moment, au même endroit. Ça va entraîner euh, de l'exclusion par compétition. On a une qui va prendre le dessus sur l'autre. Et si c'est une adventiste qui prend le dessus sur la culture, ça va entraîner des pertes de rendement. Donc il y a plusieurs articles qui, qui parlent de ça, qui sont très intéressants. Et à l'inverse, dans un environnement hétérogène, donc avec de plus fortes variations environnementales, là, finalement on rentre plus d'espèces dans la boîte. On a des, des espèces différentes d'un point de vue fonctionnel, qui ne vont pas puiser les mêmes ressources euh, au même moment, au même endroit ou sous la même forme. Et on a de la coexistence et donc finalement on augmente la diversité, il y a moins d'espèces compétitives et en fait c'est ce qui explique cette relation dont je vous parlais en introduction et donc il y a fort à parier, là il faudrait qu'on étudie ça, que dans les paysages bocagés on est sur le cas en vert donc on a des communautés adventices qui à la fois entraînent moins de pertes de rendement et qui bien sûr offrent un plus large panel de services écosystémiques et là, euh, j'ai surtout parlé de l'hétérogénéité abiotique. Euh, on n'a pas étudié l'effet de la biodiversité, mais bien sûr, ça peut jouer un rôle important sur l'assemblage des communautés végétales. Donc, il y a de nombreuses études qui montrent que des haies vont favoriser l'activité des pollinisateurs, des disperseurs de graines, des prédateurs, qui vont tous avoir un impact. Euh, et j'aurais pu même mentionner euh, des études assez récentes sur l'effet de, des haies sur le, les micro-organismes du sol dans les champs cultivés. Donc, en résumé, le, le message fort pour moi de, de notre étude et le message qui me tient le plus à cœur et que j'aimerais euh, euh, communiquer le plus possible aux agriculteurs, c'est que souvent ils craignent que les haies abritent des adventices donc ils vont parfois même épandre des herbicides directement dans les haies. Euh, et en fait, nos résultats montrent que finalement, un réseau de haies, euh, en tout cas, ne pas l'abondance en adventices, favorise la diversité végétale et donc, euh, les haies pourraient améliorer les fonctions écologiques assurées par les adventistes et réduire la compétition avec les cultures. Et là, il y a aussi une question d'échelle qu'on n'a pas pu étudier dans notre article, mais c'est aussi une, une nouvelle hypothèse, c'est que la zone d'influence de, de l'hétérogénéité environnementale va être bien plus forte que la zone d'influence liée à la dispersion depuis les Donc, en perspective... Simplement une petite perspective comme ça, j'y ai pensé un peu récemment. C'est vrai que là, c'est une description du bocage très, très simplifiée. Et il y a la question de la description de la qualité ou de la gestion des haies, mais à l'échelle du paysage. Donc ça, c'est assez difficile. Ça demande un travail de terrain colossal. Après, il y a, a peut-être des progrès, vous en parliez en introduction, sur la façon de cartographier les haies, d'avoir une idée de la largeur, de la hauteur des haies, etc. Ça peut déjà nous donner. Un, une meilleure description du bocage euh, et donc l'hypothèse c'est bien sûr qu'en fait euh, il y a différents euh, paysages bocagés et euh, probablement les, les, le, le, le bocage le mieux préservé euh, va permettre de favoriser la diversité végétale dans les haies et dans les champs cultivés donc euh, favoriser des espèces euh, plutôt forestières ou plus sensibles aux perturbations agricoles dans les haies et euh, comme on l'a vu dans sa présentation, euh, favoriser l'hétérogénéité environnementale dans les champs cultivés.